Bienvenue à Viro Channel. Nous sommes euh, au congrès mondial du SIDA à Melbourne, en Australie. Congrès mondial qui a lieu à tous les deux ans. J'ai le plaisir de recevoir le Dr. Mark Weinberg de l'Université McGill. Dr. Weinberg, bonjour. Bonjour. On vous a demandé de nous préparer un peu un résumé, euh, ou disons de nous choisir les cinq sujets les plus intéressants que vous avez euh, entendu ici euh, au congrès. Merci Régin. Effectivement, je trouve qu'il y avait énormément de très bonnes présentations ici à cette conférence, aussi des présentations de très haute qualité. Donc, euh, je suis très content d'être venu à Melbourne et surtout à euh, cette ville euh, très belle. Et, euh, le pays, euh, effectivement, en général, représente une euh, opportunité touristique merveilleuse, mais au même moment, il faut constater que c'était une, vraiment une excellente conférence. Donc pour moi, les cinq euh, présentations que j'ai beaucoup aimées, donc je voudrais souligner, tout d'abord une présentation euh, de la part de John Saunders hier, dans la session euh, sur la guérison. Et eux, ils semblent euh, avoir étudié une cas euh, d'une garde qui a été infectée par un, un virus qui euh, n'a pas possédé le gène NEF, et probablement ce virus aussi représentait représenté un, un virus qui a été hétérogène pour le récepteur CCR5. Et après traitement, il semble que le virus a disparu complètement. Il semble vraiment que peut-être c'est un autre cas d'une guérison, espérons que oui. traitement comment euh Traitement avec une, des médicaments traditionnels et, et maintenant il semble qu'ils ne détectent plus le virus, donc peut-être les réservoirs n'existent plus non plus. Et, et c'était une progression lente, euh, ce monsieur, peut-être à cause du fait que le virus a été euh, un peu euh, défectif par point de vue euh, de, de ces deux gènes euh, et maintenant il semble que peut-être la personne est guérie. Espérons que oui, parce que... Évidemment, comme euh, tout le monde sait, euh, il y avait le cas présenté aussi ici concernant euh, le bébé de Mississippi et tout le monde a pensé que cet enfant était guéri et maintenant, euh, il est devenu évident que l'enfant, effectivement, euh, procède toujours du virus. Donc, nous avons besoin euh, dans ce domaine de, de, de, de bonnes nouvelles. Ce, ce patient dont vous parlez, est-ce qu'il il y a longtemps qu'il a cessé sa traitement? Il a été infecté probablement il y a dix ans et il a arrêté la, théra la thérapie euh, probablement il y a deux ans. Et il semble que peut-être le virus n'est plus là, donc tout semble bien marcher. Au niveau de, de la guérison, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont qui été présentées ici? Oui, effectivement. Un deuxième papier, justement, où... Euh, que je voulais discuter euh, représente euh, des approches thérapeutiques de la part de Ole Seegard, s -E, e g a r d euh, C'est une Danoise. Et euh, évidemment, euh, tout le monde sait que nous utilisons maintenant euh, des approches euh, pour euh, stimuler les, les virus qui euh, restent euh, tranquilles dans les réservoirs, dans, dans les cellules euh, où euh, les virus ont, ont réussi à établir une infection. Mais le, le but, effectivement, est, est de ne pas permettre au, au VIH de, de rester pendant longtemps dans, dans les cellules, dans les réservoirs, mais activer les réservoirs, stimuler les réservoirs dans l'espoir que le virus va sortir et, et par la suite, on, on pourra traiter ces virus avec une chimiothérapie traditionnelle pour éliminer les, les, les virus en question. Donc, c'est exactement ça qu'il a fait en utilisant un produit qui s'intitule Romadepsin, qui est un inhibiteur de, de, de, de, de la série d'inhibiteurs uh, histone satellites, en anglais on dit HDAC inhibitors, et euh, ce qu'il a fait, il a activé les cellules dans les réservoirs et il semble qu'il a réussi, effectivement aussi, au même moment, à tuer uh, presque tous les virus en utilisant uh, des produits antiviraux. Donc, donc ce qui est très spécial, pour la première fois, il semble qu'il qu a utilisé un produit euh, de ce genre d'inhibiteur HDA qui n'a pas de toxicité. Parce que jusqu'à ce moment, le, le problème majeur, c'était qu'il y avait beaucoup de toxicité associée à ce type de produit. Mais cette fois-ci, il semble que le produit, effectivement, euh, ne représente pas de danger. Et, et c'est un produit euh, déjà approuvé pour le traitement euh, de certains cancers. Donc, euh, certains lymphomes, euh, donc probablement euh, peu de problèmes par point de vue d'avoir une approbation euh, médicale pour euh, l'utilisation de ce type de produit. Et euh, les travaux en question ont été menés par une compagnie française, euh, Bionor. Le, le produit, est effectivement, euh, possède un brevet aux États-Unis, mais pas en France ni en Europe. Et donc, il y a un certain espoir maintenant pour l'utilisation de cette approche euh, à l'avenir. Oui, ça, c'était très intéressant. Mais il a étudié, le, le, il a étudié ce produit-là chez six patients, je crois. Oui. Euh, avec les antiviraux, donc. Avec les Après, antiviraux. Après, ils ont tout arrêté. Oui. oui. Et il semblait, je pense, cinq sur six. Cinq sur six, effectivement, bien répondu. Donc, donc maintenant, la grande question est la suivante. Euh, quelle sera la, la durabilité de cette approche thérapeutique et espérons évidemment que le tout va bien marcher pendant, pendant le reste de, de la vie de, des patients en question. Est-ce qu'on sait depuis quand ils ont arrêté? Je pense aussi, pas, pas trop longtemps, peut-être trois longtemps. mois. Donc, euh, oui. Donc, on ne peut Mais rien dire concernant euh, la durabilité. Ouais. Sauf que scientifiquement, ça induit, je dirais, ça, les chercheurs à visiter cette approche-là parce que c'est ça le problème, c'est les réservoirs. Mais les réservoirs représentent clairement un problème majeur et avec cette approche, si vraiment c'est une approche non-toxique, euh, on, on peut commencer euh, peut-être à imaginer qu'un tel produit pourra représenter une différence. Donc, espérons que oui. Prochain sujet? Donc, prochain sujet, je pense, hier matin, mardi matin, il y avait une session clinique. Et, et pour moi, la plus importante présentation, euh, C'était une, une présentation de la part de Marina Klein de l'Université McGill, mais elle a parlé effectivement pour un consortium de, de chercheurs cliniques y incluant les gens de l'actuel. Euh, donc la clinique actuelle à, à Montréal a contribué beaucoup de sujets à, à, à, à cette discussion euh, avec d'autres cliniques en Colombie-Britannique. C'est le consortium qui s'intitule Canoc. Et, et pour un Consortium canadien dans le traitement du VIH. Et, et le but, est effectivement, a été d'étudier les gens qui ont été supprimés par point de vue de leur traitement antiviral et qui ensuite prennent une décision de changer un autre régime de traitement pour une raison ou une autre. Des fois, ça peut être parce qu'un produit à l'intérieur d'une trithérapie a été toxique. Par exemple, nous savons bien que le Favrens, des fois, peut avoir des problèmes reliés euh, aux problèmes psychiatriques et, et, et neurologiques. Donc, donc, des fois, il y a des gens qui prennent une décision de changer un autre régime. Et ce que euh, ce groupe euh, a, a présenté a été euh, une approche très intéressante. Ils, ils ont voulu demander, ils ont posé la question, si je change, même si je n'ai pas de charge virale détectable, quelles sont mes chances à l'avenir de maintenir une charge virale indétectable? Et j'ai trouvé, euh, honnêtement, les résultats un, un peu choquants et très importants. Notamment, les gens qui switchent à un autre régime thérapeutique sont à risque de progresser par point de vue de leur charge virale, notamment la charge virale peut retourner. Donc, évidemment... Euh, on peut, on peut dire, oui, il y avait des problèmes de toxicité, donc c'est presque prévu qu'il faut avoir, risque de, de, de avoir un risque d'un rebond par à une vue de charge virale, qui a été exactement les, les résultats de, de cet essai clinique, ou euh, de cette analyse clinique. Mais j'ai trouvé, tout d'abord, les résultats ont été très intéressants, jamais présentés à date de ma connaissance. Et doit effectivement euh, nous poser la question. Euh, donc, nous devons faire attention à ceux qui, qui switchent. Peut-être qu'ils vont avoir besoin d'une counseling euh, spéciale ou intensif pour effectivement être sûr que le virus reste euh, effectivement sous-pressé sous pendant tout le temps. C'était un peu étonnant. J'étais à la conférence aussi. C'était un peu étonnant, les, les résultats. On ne savait pas trop les raisons de pourquoi pour ils switchaient, mais. Effectivement, ça nous questionne parce qu'on a quand même, avec les nouveaux traitements, comme cliniciens, et les patients demandent aussi hein, euh, de switcher. Alors, sure. Des fois, des patients demandent. Euh, donc, je, je crois que euh, les, les, les données en question devront être mieux analysées à, à l'avenir. Peut-être qu'ils euh, vont découvrir que euh, c'est uniquement quand on a un problème de toxicité qu'on a le rebond. Peut-être si une patient entend... Euh, il y a un autre médicament, je voudrais mieux prendre l'autre médicament parce que c'est quotidien au lieu de deux fois par jour. Euh, peut-être dans ces cas-là, nous n'aurons pas de problème. Peut-être ça va être uniquement quand il y avait euh, un événement de toxicité ou peut-être aussi nous parlons euh, d'un sous-groupe de patients qui sont non-observants et si quelqu'un est non-observant, à un premier régime thérapeutique, peut-être il va être non-observant également à un deuxième régime. C'est exactement ce que j'ai pensé, moi. Okay, on ne sait pas. Donc, ça prendra une analyse euh, un, un, euh, supplémentaire, effectivement, pour fournir, euh, je, je crois, les, les données pures et dures. L'autre sujet L'autre sujet, effectivement, que j'ai trouvé fort intéressant euh, est relié au VHC. Euh, donc, il y, a une, il y avait une présentation de la part de Jean-Michel Molina. Euh, de Paris, l'hôpital Saint-Louis, qui a utilisé le nouveau produit savospovir de, de Géliade pour traiter les gens infectés au VHC, aussi parfois au VIH, donc co-infection aussi. Également, il a utilisé Rébéverin et euh, les résultats sont spectaculaires, spectaculaires. On peut, il semble, guérir le VHC avec cette approche-là et c'est vraiment remarquable. Euh, donc, il a utilisé aussi Ribéverin dans cette approche thérapeutique, mais il, il a démontré que l'approche marche pour n'importe quel génotype de VHC. Donc, c'était une… Donc, c'était euh, les deux molécules de Gilead. Mais Ribéverin est un produit euh, générique oui. et il n'a utilisé que le, le produit sophosbovir. Chofosbevir so et ribavirine, et, ribavirine, et il a oh, wow. obtenu des résultats spectaculaires. Et évidemment, ce serait mieux de, de remplacer ribavirine, si possible, par un, mais Mais chofosbevir représente ré, probablement euh, la molécule la plus puissante que nous avons maintenant contre VHC. Et la, la durée du traitement. De... Durée du de traitement, à peu près trois à six mois. Ah, un peu plus long. Okay. Donc, mais quand même. Mais quand même. Quand même, c'est une résultat spectaculaire. Tous les types, de, tous les génotypes de VHC. C'est une première, ça, je... Absolument. Donc, euh, vraiment, on peut dire, euh, c'est remarquable. Hein? Nous, nous travaillons maintenant euh, sur le VIH depuis 30 ans. Nous travaillons euh, sur le VHC depuis 10 ans et très rapidement, effectivement, le progrès relié au VHC a surpassé le, le progrès relié au VIH. Voilà. Bien, évidemment, c'est plus facile, effectivement, de traiter le VHC. Ce n'est pas un virus qui peut réussir à s'intégrer à l'intérieur des cellules. Donc, il n'y a pas de question de réservoir. En principe, oui, c'est possible, euh, beaucoup plus facile, traiter et guérir le VHC que le VIH. Et on est là déjà. C'est remarquable. Prochain. Euh donc, si euh, tu me permets, je voudrais discuter un peu de nos propres travaux concernant euh, le nouveau euh, produit que s'intitule l'Utérivire ou TBK, le produit de, de, de, de, de, de la compagnie euh, Vive Healthcare contre le VIH. C'est un produit qui empêche euh, l'antigrase euh, virale et euh, nous avons démontré euh, que pour les gens qui reçoivent euh, ce produit en première ligne, donc les patients naïfs, euh, il semble que peut-être il n'y a pas de résistance à date, et euh, notre idée c'est que la résistance contre l'utilisation de TVK en première ligne peut-être sera impossible pour des raisons de fitness virale, notamment les mutations qui sont associées à la résistance contre TVK peuvent, au même moment, Éliminer l'habilité de, de, de, de VIH à se croître, c'est l'espoir. Et, et jusqu'à date, les données en couture des tissus sont tout à fait compatibles avec euh, cette explication. Donc, nous voulons continuer avec les données en question pour euh, prouver. Mais honnêtement, euh, parce qu'effectivement, euh, il y avait une, une certaine discussion, il y a ceux qui disent « mais... Marc, ne penses-tu pas que euh, la résistance sera possible au moment que TBK sera utilisé dans, dans le vrai monde? Donc, euh, et, Effectivement, quand on utilise le produit pas uniquement pour traiter les gens, mais aussi quand, on utilise, quand nous utilisons le produit euh, pour traiter les, les, les gens effectivement, qui ne participent pas à l'intérieur d'un essai clinique, la réponse est oui, évidemment, il faut, mais l'espoir est que TVK va fonctionner aussi bien, euh, n'importe quand, et que nous pourrons l'utiliser vraiment à l'avantage. enfin on va le savoir bientôt, parce que nos patients euh, au Québec, en tout cas, le, le, le médicament est remboursé depuis euh, récemment. On va le savoir bientôt. Est-ce qu'il serait assez puissant pour être utilisé en monothérapie, ce médicament-là? C'est ça la grande question. Et, euh, hon honnêtement, par point de vue éthique, je voudrais mieux que quelqu'un fasse une expérience en utilisant des singes. Hein, des singes infectés au SCV, Simian Immunodeficiency Virus, juste pour faire le point. Mais définitivement, je pense qu'à un certain moment, quelqu'un va faire une étude, euh, peut-être en monothérapie, petite cohorte de patients, 10 patients, 5 patients, pour nous donner aussi une réponse à cette question. Oui. Alors, Dr. Winberg, autre chose que vous voulez rajouter? Non, merci beaucoup de votre invitation. Merci, c'était super intéressant.